Alors l'agriculture urbaine, en fait, maintenant, c'est défini au niveau international hein, comme étant l'agriculture dans la ville ou à proximité de la ville. C'est-à-dire qu'on traite d'une partie au moins des agricultures périurbaines, agricultures qui sont en lien fonctionnel avec la ville. Alors ça, ça veut dire quoi Ça veut dire d'abord et avant tout qu'elles fournissent des aliments pour les urbains, mais aussi qu'elles peuvent fournir d'autres services. Par exemple, elles peuvent valoriser les déchets organiques de la ville. Aujourd'hui, on distingue en fait cinq grands types d'agriculture urbaine. Tout d'abord et avant tout, les agricultures périurbaines en lien avec la ville, donc toutes les fermes périurbaines en circuit court en particulier, beaucoup de maraîchage, pas exclusivement, mais beaucoup du, du maraîchage, ou du maraîchage, de l'arboriculture, des volailles, des choses comme ça. Donc ça, c'est la, la première forme en termes de surface, hein, clairement, dans beaucoup de villes autour du monde, cette agriculture périurbaine, c'est la, la première. Ensuite, on a des agricultures aussi non professionnelles, par exemple, tout ce qui est les jardins associatifs. Alors, parfois, il y a des bagarres pour savoir s'il s'agit d'agriculture ou de jardinage. Au niveau international, c'est considéré comme faisant partie de l'urban agriculture. Les jardins familiaux, les jardins partagés, les jardins collectifs, d'insertion, etc., qui participent quand même à la production alimentaire et d'autres services, bien sûr, pour la ville. La troisième forme, c'est en plein développement, c'est ce qu'on appelle les micro-fermes urbaines. Alors, ces micro-fermes urbaines, elles sont pour partie productive, hein, elles sont sur de toutes petites surfaces, au sol ou sur les toits productives, mais elles peuvent et surtout être aussi multifonctionnelles. C'est-à-dire qu'elles servent certes à faire de l'alimentation, mais aussi d'autres services pour la ville. Et là, on est beaucoup dans les services de type pédagogique, culturel, de formation. Voilà, beaucoup de micro-fermes urbaines aujourd'hui font l'essentiel de leur chiffre d'affaires sur d'autres choses que la production. Et après, on a les systèmes plus high-tech. Bah, Commencer par les serres urbaines, alors des serres posées sur les toits, posées sur les sols, euh, voire intégrées à des bâtiments. Ces serres urbaines, elles ne sont pas très euh, innovantes en termes de système de production, c'est de l'hydroponie ou c'est de l'aquaponie, donc c'est des choses qu'on sait faire ailleurs, mais elles sont en milieu urbain, donc en milieu urbain, elles peuvent aller sur des circuits ultra courts, elles peuvent euh, récupérer de la chaleur urbaine, il y a un certain nombre de spécificités à ces serres par rapport, on, a, on va dire, à leurs petites sœurs du milieu rural. Et après, la dernière forme euh, un, peu, un peu spécifique de l'agriculture urbaine, c'est ce qu'on appelle en bon français le « indoor farming ». Donc, euh, toutes les formes dans les bâtiments. Et là aussi, avec deux sous-formes, dans les bâtiments, on peut faire, et on fait traditionnellement, des cultures ombrophiles, comme les champignons, les endives, tout ça, qui... Sont, nous on appelle ça le indoor farming low tech, donc on n'a pas besoin de mettre beaucoup d'intrants, c'est un peu naturellement que ces cultures-là se satisfont de l'intérieur. Et après il y a le indoor high tech, c'est-à-dire celui où on fait pousser des cultures qui normalement poussent dehors, mais dans des bâtiments, avec tout un système de LED, de contrôle de l'environnement, etc. Voilà, donc ça c'est les cinq grandes formes. Il y en a d'autres, hein. il y a aussi tout l'élevage urbain, qui okay, est multiple, éco-pâturage, abeilles, poules en ville, etc. Et puis toutes les formes, on va dire, un peu interstitielles, tous les, les mouvements type incroyable comestible, etc., qui sont des formes d'agriculture, certes non professionnelle, mais qui utilisent l'espace urbain.